Oh, my God, les gars. Je... Oh, my God. Qu'est-ce qui vient de se passer Je sais pas du tout, mais j'ai fait un boss et j'ai eu la sideblade. En même temps, je devais prendre un screen avec un abo, là, lui. C'était un abo, je devais prendre un screen, les gars. Il m'a dit, ouais, Icons, viens, on prend un screen et tout. Je lui ai dit, ouais, je suis dans la mine des golds. Donc, je ne parle pas français. Ouais, je suis dans la mine des Grips. Et là, je tue le boss sideblade. 75% crazy rare drop. C'est la quatrième fois que j'ai un crazy rare drop parce que j'ai drop... Euh, je sais pas si on peut, attends, je vais ouvrir le, le, le truc des boss, oh my god, je tremble les gars, je tremble gros, c'est le deuxième item légendaire que je drop Donc comme on peut voir dans les boss drop, en fait, j'ai eu celui-là, je l'ai eu 4 fois hier soir, j'ai eu 4 fois ce bâtard de Snake Rune Ça casse les couilles, mais je l'ai eu 4 fois, et là, on a enfin le sideblade les gars, oh mon dieu, oh my god, c'est un... Euh... Attends, ben on va aller voir comment ça vaut en vrai, hein. j'étais avec mon pote Florentin sur le, sur le TS gros, j'ai eu une saleté de réaction, j'étais pas en train de rec. Ce qui est les 5h47 du matin, je me suis réveillé il y a à peu près 40 minutes, 50 minutes gros max. J'ai je me, je, je, vidé mes minions, j'ai commencé à faire les boss. Comme vous voyez, ma potion a fait à peine 1h, mes potions durent 1h15 ou 1h20. Donc ça fait à peine 30 minutes que je fermais les, les trucs. Oh my god, on va aller voir combien ça vaut. Et on va voir, est-ce qu'on la vend ou pas Oh là là, telle est la question parce que. On va voir le craft après les gars, mais oh my god. Attendez, donc euh. Reaper 5, il y en a un, il est à 39 millions. Ah, ça, ça fait beaucoup d'argent si on l'a si fait. Hein. Mais 39 millions, mais si on le craft, c'est 45 millions, 49 millions. Donc il n'y a pas d'énorme différence en soi. C'est 10 millions de différence, mais combien coûte à crafter Donc on peut cliquer dessus, je crois. Ouais. ouais. Donc, ah ouais, 3 Reaper Sight, euh, 3 Reaper Fashion. Les Reaper Fashion, ça prend des. Rivéval Heart. et ça prend, oh mon dieu, ça prend trois trucs comme ça, trois Rivéval Earth oh là là, 64 viscera ça c'est pas si grave, ça c'est obtenable quand même, assez simple, c'est vraiment les trois cœurs de, de zombies comme ça qui va être quasi impossible à avoir, Parce que ça prend celui cristalline. ça c'est pas un problème, on a des diamants, c'est les zombies heart en fait, ça nous en prend tellement en fait, et ça les revenants cristallides, j'en ai déjà 2-3, euh... donc oh my god, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, les gars. Oh, my God. Attends. Je vais juste voir combien ça vaut un Revived Earth. Revived... Revi... Je crois que c'est bon. Il y en a 3 à 1 million. 3 millions. Ouais, 3 millions les unités à peu près. Ah, oh, je sais pas. Je vais... Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en ferez. Oh, my God. Je sais pas. Parce qu'on peut peut-être faire un live où qu'on essaie de le tryhard le plus qu'on peut. Mais ça serait tellement chaud. Parce que ça nous prendrait des Reaper Fashion. Et si on regarde pour acheter direct la Reaper Fashion... Ending soon. Euh, 8 millions l'unité. Oh là là là là. 8 millions l'unité, quoi. Oh, je sais que ça va me coûter cher, les gars, mais je pense vraiment que je vais le faire. Je vais mettre full million à zombie. Je, de... je vais essayer de le faire parce que j'ai quand même crafté le mosquito. Si vous vous souvenez, j'ai crafté le mosquito beau. Je sais pas ce si qu'il va être là. Ouais, il y en a plusieurs maintenant. Euh, un de ceux-là, c'est le mien. Parce que je sais, parce que quelqu'un m'a l'acheté. Il l'a mis ici, peut-être, même pas. Non, même pas, il est pas là le mien. Je J'ai pas mis de rune dessus, donc euh, je pourrais pas savoir si c'est vraiment le mien ou pas. Mais, Ah, euh... oh, je sais pas, les gars, en vrai. Hein. Moi, je l'ai vendu 35 millions, comme vous savez, mais il avait pas Dragon Hunter 5. Eux, ils ont Dragon Hunter 5, sauf celui-là, 32 millions, il a pas, mais moi, j'ai vendu plus. Ah, oh, my god. C'est une drôle de décision à prendre parce que. 39 millions dans deux jours. Donc, elle peut monter à 40 millions, peut-être. Ah, oh, je sais pas, et ça serait chiant parce que j'ai crafté le Mosquito beau donc, est-ce que je crafte aussi le... Oh my god, je sais pas. Euh, je sais pas ce qu'on fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis, et la prochaine vidéo, si vous me dites tous where yeah, Icons, crafte le, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo de moi qui le craft, comme on avait avec le Mosquito beau parce que là, la vie de ma mère, les gars, je sais pas quoi faire avec, hein. C'est soit 40 millions que je tiens dans mes mains, ou soit on craft une épée qui en vaut 50, mais l'épée qui en vaut 50 va me coûter... 10 de plus, 10 de plus, 10 de plus, donc 30 millions, à peu près 5 millions pour ça, donc ça va me coûter 35 millions, et ouais, ça me coûterait à peu près 30 millions pour faire 20 millions de profit, donc on serait quand même encore en profit, mais on ferait 20 millions de profit quoi. Ah, c'est le genre de décision. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis euh... et puis voilà. Ouais, je sais que c'est une vidéo un peu normale, c'est pas normal. Normalement, je fais pas des vidéos comme ça, mais euh... ouais, on n'a pas... pas le choix de voir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait des zombies euh... Ça va être chaud, quoi. Faudra peut-être enlever tous mes millions de blaze que j'ai. J'ai un million de millions de blaze et faire tout ça. Donc, euh... ok. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas quoi d'autre faire. Je suis un peu pris par les dépourvus, je dois vous avouer, les gars. Donc, bon, je vous dis à bientôt. c'est Icons. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ciao.